Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce vlog 3 où je vais vous accompagner en face caméra et en voix off tout au long des images que vous allez voir parce que je vous emmène en randonnée dans deux départements la Lozère puis le Larzac où j'ai donc filmé pendant les randonnées et euh, comment vous dire les enregistrements sonores étaient vraiment pas bons tout simplement parce que je suis pas partie avec un micro externe dans le sac à dos pour euh, m'éviter euh, du poids supplémentaire, et donc il y avait énormément de vent parce qu'on était sur des hauts plateaux et euh, c'est franchement pas folichon donc je préfère commenter ici les images que vous allez voir et puis à la fin du vlog là pour le coup ce sera un format vlog classique où c'était un autre jour il y avait quasiment pas de vent et vous m'entendrez très bien. La première chose qu'on est allé voir, c'est une enceinte protohistorique sur le cosméjan, donc c'est en Lozère. Alors une enceinte protohistorique, qu'est-ce que c'est C'est une construction à but défensif, qui est une sorte d'enclos muré, qui date donc de la protohistoire. La protohistoire, c'est. Alors là en particulier, cette enceinte protohistorique, elle date de la Tène, donc c'est à peu près le 4 siècle avant Jésus-Christ. Une enceinte protohistorique, elle a deux fonctions principales. La première, elle est défensive, c'est-à-dire qu'au centre de cette enceinte, eh bien, il y a des îlots d'habitation qu'on qu ne voit plus aujourd'hui, hein, je ne pourrais pas vous les montrer. Et à l'extérieur, on mettait euh, les espaces funéraires, donc les endroits où on inhume les morts. Cette fonction défensive, eh bien, elle est renforcée par l'endroit où se situe l'enceinte, c'est-à-dire sur un point culminant. On a donc une vue global du cosmégeant et on peut se protéger des envahisseurs. Et enfin la dernière fonction de ces enceintes, elle peut être aussi esthétique, c'est-à-dire que ça peut être agréable pour les habitants d'habiter sur un point dominant qui euh, vous offre une vue spectaculaire. Pour vous donner une idée de la taille de cette euh, de cette enceinte, je crois qu'elle fait 150 mètres de diamètre, ce qui est assez vaste, et d'ailleurs vous pouvez la voir sur Google Earth, je vous mettrai les coordonnées en barre d'infos où je vous ferai une capture écran de, de l'affichage. Vous pouvez donc voir l'enceinte, cette forme circulaire qui se dessine dans le paysage. Et alors cette l'enceinte, ce mur, au départ il est estimé à 4 mètres de hauteur, et nous ce qu'on a vu, on voyait au maximum 2 mètres de hauteur. Donc les pierres manquent, elles ont été tout simplement récupérées par les habitants, les bergers depuis bah depuis des, des siècles et des siècles pour d'autres constructions. Cette enceinte, elle s'appelle l'enceinte protohistorique de la Rhode et l'accès est assez facile. En fait, il faut prendre un GR qui part du village qui s'appelle Driga ou Drigas. Je ne sais pas vraiment comment on prononce ce, ce village et vous avez quelques kilomètres et même vous pouvez faire une grande balade une sorte de boucle qui fait une dizaine de kilomètres et qui vous fait passer par cette enceinte. Ensuite on a quitté la Lozère et on est parti dans le Larzac, toujours pour faire des randonnées, c'est quelque chose qu'on aime beaucoup faire moi et mon compagnon, et ça nous a permis de découvrir d'autres sites archéologiques, notamment des dolmens et un site de l'antiquité, donc bien plus récent. Alors avant de vous parler un peu plus de ces découvertes, de vous les montrer, ce, ces vlogs-là, ça me permet de rappeler quelque chose qui est très important en archéologie et qu'on a tendance à, euh, à oublier, ou à, tout simplement à ne, ne pas le prendre en compte. C'est tout ce qui touche à la prospection. La prospection, c'est une grosse partie du boulot des archéologues, c'est-à-dire que entre les fouilles de terrain qui se passent souvent l'été et les rédactions de rapports de fouilles qui se déroulent le plus souvent l'hiver, les archéologues prospectent. Prospecter, ça veut dire marcher, aller sur le terrain, essayer de découvrir des futurs lieux de fouilles, et donc moi, bah, ces vlogs sauvages, j'ai envie de plus en plus de les orienter vers des vlogs découvertes archéologiques parce que ça fait partie de ma formation, ça fait partie de ce que j'aime faire, c'est-à-dire randonner et avec des outils type Google Earth, des GPS et des cartes IGN, trouver des sites archéologiques. Et puis j'espère que ainsi vous pouvez comprendre que l'archéologie c'est pas forcément des sites touristiques où l'entrée est payante avec un fascicule qu'on vous donne à l'entrée, mais que vous pouvez tout simplement découvrir des sites. En marchant parce que des sites archéologiques il y en a partout, partout, sous vos pieds, dans les montagnes, il suffit juste de chercher. Donc, ensuite au Larzac, on est allé voir deux dolmens et un oppidum. Donc, les dolmens ils étaient très intéressants pour différentes raisons. Le premier c'était intéressant parce que on pouvait voir encore l'emprise du cairn. Le cairn c'est le tas de pierres qui recouvrent la chambre, et bien souvent on a euh, en mémoire seulement les grandes dalles mégalithiques qui font la chambre funéraire. Et bien celui-ci, on pouvait voir au sol, vous le voyez, il y a des pierres, et puis à un endroit, elles s'arrêtent et on retrouve l'herbe. Et bien ça, ça nous donne une idée de l'emprise, de la taille originelle de ce monument. Après, un peu plus loin, on est allé voir un autre dolmen, qui doit dater à peu près de la même époque, je ne sais pas précisément, mais je dirais 3000 avant Jésus-Christ, qui, lui, à l'inverse, n'avaient plus du tout les pierres du cairn, c'est-à-dire que toutes les pierres ont été pillées, récupérées par les bergers, par les habitants, pour les enclos des, des brebis ou pour des constructions des maisons dans les villages. Alors ces deux dolmens, si ça vous intéresse, si vous voulez aller les voir, ils sont du côté de la cavalerie, c'est le nom du village qui est le long de la grande deux fois deux voies qui part de Millau. Ensuite on est donc allé voir un oppidum et donc là je vous laisse avec les images qui suivent parce que les conditions météorologiques étaient meilleures que les autres jours et on m'entend très bien et au moins on retourne à on un format vlog classique. Donc là on vient d'arriver sur le, le site de l'oppidum. Je vais me mettre à l'abri du vent pour pouvoir vous expliquer un petit peu ce que c'est. Ah déjà un oppidum. Voilà ça va, il n'y a pas de vent. Alors, un oppidum, c'est le nom que donnaient les Romains aux villes gauloises. Et donc Opidum, c'est un oppidum des c'est euh, Ça veut dire ville fortifiée. Et donc ça peut comprendre des, euh, des sites immense comme on en a à, en Auvergne à, à Bibracte qui est donc euh, un oppidum qui est situé sur le mont Beuvray. Là c'est vraiment immense et d'ailleurs je crois qu'il y a toujours des fouilles en cours depuis, euh, depuis des années. Et ça peut être aussi des, des structures beaucoup plus réduites comme ça a l'air d'être le cas ici. Mais il y a des choses assez intéressantes. Alors euh, il y avait un petit panneau explicatif qui nous dit donc que euh, déjà ça c'est l'oppidum de la Granède. Et donc il y a trois phases d'occupation qu'on voit bien dans, sur, les, les restes, sur les restes des, des murailles. Donc il y a une euh, première occupation en 1000 avant Jésus-Christ, donc là c'est vraiment de la proto-histoire. Ensuite on a une occupation au 2e et 1er siècle avant Jésus-Christ, donc là c'est vraiment la conquête romaine et ça se voit très bien sur, euh, au niveau de, de l'architecture. Et après on a une dernière occupation au bas-empire, donc c'est 4e siècle après Jésus-Christ. Et ça par contre j'arrive pas on n'arrive pas à le voir là sur, euh, sur les restes, sur les vestiges. Mais on va descendre, là je suis vraiment au dessus de, de la muraille. Et on va descendre et je vais vous montrer sur les, sur les murs comment on peut voir ça. Ok donc là on voit.. Euh, c'est ça qui est intéressant, on voit bien les trois phases, enfin au moins les deux phases de construction. On a la première euh, première construction en très gros appareils, en très gros blocs de pierre qui n'a pas du tout la même inclinaison que ce qu'il y a au-dessus. Et au-dessus, c'est la deuxième phase. Donc là c'est vraiment époque romaine, et on le voit bien parce que c'est des pierres plus petites et qui sont construites euh, en ligne. C'est hyper régulier et ça c'est typique de la construction romaine. Et la dernière chose, euh, donc ça c'est deuxième premier siècle avant Jésus-Christ, et au-dessus on a. Euh, ce que moi j'appelle de la caillasse c'est du gravat parce qu'en fait la construction romaine c'est du parement c'est des belles pierres en apparence et c'est un caisson et à l'intérieur vous venez mettre des euh, pierres de euh, mauvaise qualité pour remplir votre mur et, euh, et c'est vraiment c'est un super bel exemple d'architecture on voit bien les différentes phases le dernier stade moi j'arrive pas à le lire là je sais pas je sais pas vraiment où est ce qu'on peut bien le voir et euh, le dernier truc que je voulais vous montrer ce sont deux euh, gouttières qui sont euh, ici. Là, on est donc à l'angle de... Là, je vous ai parlé, j'étais par ici. Euh, ce sont les deux gouttières, deux blocs ici, qui sont d'ailleurs euh, bah, au bout d'une espèce de... Je ne sais pas si c'était une, une voie d'accès, ici. Euh, donc ça, ce sont des pierres qui sont creusées par la main de l'homme et puis c'est accentué par le passage de l'eau. Et donc ça vient récupérer les autres pluies. pluie. Et on voit bien bah, là les cupules où euh, est récupérer l'eau. Et donc le site et eh ben là il continue en fait on, on monte. Alors sur le panneau ils expliquent qu'il y a différentes voies d'accès qu'ils ont retrouvées et qui permettaient bah voilà, les échanges commerciaux avec euh, Millau. Et à Millau il y a deux rues qui sont euh, deux rues actuelles qui sont en fait euh, faites sur les anciennes voies romaines. Et, euh, et, voilà. et donc c'est un site qui est assez euh, vaste, qui est en hauteur, avec un super panorama euh, au bout. Et, euh, et c'est hyper propre. Il enfin, y a encore un peu de rubalise. il y a encore le. Je sais pas, c'était non c'est une remorque. Je sais pas du tout quand est-ce qu'ils ont fouillé ça. Ça doit être assez ancien la fouille. Mais ça vaut le coup. Il hein. faut marcher un petit peu. On a marché, euh, je sais pas, 2 km à peu près pour y accéder. Et là, je vous emmène au, au point culminant avec un super panorama, évidemment, et un gros gros nuage de pluie on va voir si ça rend quelque chose. Un peu de cérame qui a été découverte apparemment. Ça c'est de la sigilée qui est donc produite sur un atelier qui est en bas là, à Mio, qui s'appelle la Groff et qui voilà produit ce type de céramique très fine avec un, un engobe, c'est ce qu'on c'est là l'aspect, un engobe rouge avec un aspect euh, Vernissé, comme si on avait passé un vernis, ça brille un peu. Et ça, c'est des poteries qu'on reconnaît très très facilement. Voilà. Et parfois, on peut mettre un petit, euh, petit engobe blanc pour, euh, pour décorer. Ouais, c'est chouette Là, l'opidum, ce que je vous ai montré, les rempart, c'est ici. Mio est à droite. Et donc, on voit bien que la falaise, bah, ça crée un rempart naturel et ça permet de se défendre. Ouais, tout ça, c'est de la cérame. partout, partout. Bon, on va terminer ce vlog ici. Nous rentrons à à la capitale. Euh, bah, J'espère que ces vlogs euh, archéo euh, vous plaisent, j'aimerais bien en faire un peu plus, donc c'est un petit peu un test euh, celui-ci, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires euh, si ça vous a plu, et puis euh, je continuerai de vous emmener dans des, dans des coins comme ça que je ne connais pas moi-même et que je découvre euh, en même temps que vous au final. Euh, et ben bah, voilà, prenez soin de vous, à la prochaine, salut